Pierre Chaillot, merci d'être avec nous. Pierre Chaillot, vous êtes statisticien, vous avez été formé à, à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Pourquoi vous avez invité Pierre Chaillot, cher Yvan Réouffol Quand j'ai reçu son livre il y a deux mois et que je l'ai lu, j'ai trouvé que ses révélations étaient, étaient vraiment étonnantes. Et je me suis dit naturellement que ça allait susciter un débat et je voulais attendre un peu pour voir pour trier un peu le bon grain de livret. Pardon. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait, c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes, vous avez été invité sur CNews, Pascal Pro vous a invité, vous avez été invité sur une ou deux radios euh, périphériques, si je puis dire, mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence, a accueilli votre livre, alors que votre livre... Celui d'un statisticien et de dire que ce, cette crise du Covid a été très largement exagérée pour aller vite et, et vous en donner, vous en donner les chiffres et vous, vous expliquer euh, à partir du moment où les chiffres ne trompent pas, vous donnez tous les chiffres et, et, et j'aurais pu penser que cette, cette démonstration aurait suscité ou des contradictions ou des ou, ou, ou des dénégations, mais en fait vous n'avez rien confirmé le mois, vous n'avez rien eu de, de, de contradictoire dans les débats et ni même de, de, de, de négation de ce que vous pouvez avancer Non, je n'ai absolument aucune remarque, aucune critique. Euh, il y a très récemment euh, l'Express qui a fini par se fendre d'un article pour expliquer qu'il ne voulait pas parler de mon livre Puisque c'était un livre forcément de complotistes, puisqu'il ne disait pas la même chose que les autres, et donc il expliquait ah bon que c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler. L'Express avait lu votre livre, malgré tout, ou même, ou même pas La journaliste de l'Express avait lu mon livre, m'a envoyé une série de questions à laquelle j'ai répondu dans le détail, et n'a pas repris le moindre mot de mes réponses, d'ailleurs. Donc je me suis permis d'une réponse qui a été publiée ensuite par François pour montrer les réponses que ah bon j'avais faites à la journaliste, euh, et qui n'avait pas été reprises. Donc oui, c'est bien ça qui se passe. J'ai aucune euh, aucune contradiction de mes propos, alors que pourtant le livre, ça fait maintenant six semaines qu'il est dans le top des ventes, donc des livres les plus vendus en France de la catégorie des, des essais, euh, publié d'ailleurs par l'Express, hein, donc qui est pour la première fois depuis six semaines de commentait ce, cet état de fait. Et donc votre, votre livre est en effet de démonter, si je puis dire, le récit officiel qui était de dramatiser cette épidémie, de dramatiser ses conséquences et de dramatiser même les, les réponses qui avaient été données par le, le président de la République lui-même avec une avalanche de, de milliards qui ont été faits qui ont été déversés afin d'éteindre la crainte des Français. Et tout, si l'on vous lit, on vous dit que tout ceci était, était inutile. Et donc vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a, qu a été présentée. Comment, comment peut-on la mesurer Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient euh, être contestés, qui ne le sont pas euh, ce sont, Comme ce sont, tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels. Donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé. Et donc, Alors, ce sont les, les méthodes habituelles. Donc si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça c'est la première chose normalement à regarder. Euh, et il se trouve que donc, quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a des catons nulle part, ni en France, ni en et Europe. Et on ni on nulle part annonce quand même 150 000 morts en France dans, durant cette épidémie. Alors ça c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid Ça c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut, si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, qu'il faut qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente, sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente, tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. Et donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la population, la taille de la population et l'âge des gens. Oui. Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge, qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas et de surmortalité. Cela, cela donne combien de décès en plus, en moins, ou en 2020, en 2021, 2022 eh bien, Par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. C'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen-Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Euh, et donc, on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant qu'à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années, parce qu'il peut se passer des voies à un peu rudes ou des canicules, et donc si on, re, si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020, ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Et ça c'est le premier chapitre de mon livre, et je pense qu'il faut en terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part, il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on dispose de données d'essai. Enfin tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde ont, ont, ont, ont relaté cette, cette grande panique... Euh... Universel presque en disant que c'était un, un, un virus qui tuait énormément de monde et l'on a vu même des, des scènes souvenez-vous en Italie au tout début dans du, au tout début du Covid où l'on voyait malgré tout des, des, des corps dans, dans, dans des euh, dans des couloirs de, dans des couloirs d'hôpitaux donc on n'a pas on n'a pas rêvé de voir d'avoir vu ces scènes là on n'a pas rêvé on les a vus à la télé il y a le deuxième chapitre de mon livre d'ailleurs s'intéresse à la saturation hospitalière parce que moi, j'étais persuadé euh, de ce que je voyais à la télé, qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. Et j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'agence technique de l'information hospitalière, qui a sorti en octobre 2021 un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière. Ça, ce sont les chiffres officiels. Hein. 2%, chiffres officiels. Oui, oui. Je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Oui. Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les, les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. C les hôpitaux sont à 50% vides. Bon, ce qui s'est passé, c'est que. De... Je vous interromps là, parce qu'on se souvient des, des images où l'on voyait des, des trains affrétés afin de faire venir des, des, des malades dans d'autres départements, etc., parce que les, les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas de. qu'il n'y avait pas de, la saturation qui était, euh, qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites. Si on met le, dans, son, dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que alors, quand on est en 2020, ça fait presque un an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à se venir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infection de, respiratoire, notamment pendant les périodes épidémiques. Donc il ne se passe rien de nouveau. Donc l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est la stratégie, c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc en cas, quand il y a des tensions, eh bien, fatalement ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc ça c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan Orsan Reb, qui a été mis en place, et qui a dit euh, en France, il va y avoir une épidémie très grave, Covid-19, et euh, il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1 établissements hospitaliers, en France, il y a 3 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur, à tous ces gens-là, et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive et qu'on concentre une épidémie, une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné, parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là. en est passé à 108, et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux les gens. Donc, ce qu'on apprend avec le rapport de l'ATIH, c'est qu'il n'y a jamais eu saturation hospitalière sur le, au niveau français, absolument à aucun moment, et même à aucun niveau régional. En revanche, il y a pu y avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc ce n'est pas un problème d'un virus euh, qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent. Non, vous, nous, vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il est, évidemment, il va au-delà de nos frontières, on l'a bien vu, il est international. Alors pourquoi euh, tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon, avec du reste euh, des bords politiques divers et variés Il y a quand même eu euh, ces, ces, cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française. Non. Alors il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont, vo qui nous sont voisins, comme l'Allemagne, qui ne fait pas de confinement du tout pendant la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement, et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période, tout simplement c'est parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant euh, du n'importe quoi. Et donc, on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué, comme les Italiens, notamment, très précocement, et qui ont en effet confiné les gens, qui ont dit que c'était une maladie grave et qui sont mis à faire euh, un peu n'importe quoi, aux Français, aux Belges. Et mais il y a d'autres contre-exemples, comme notamment l'Allemagne et la Norvège, qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous. Mais d'où est venue, la... est-ce que vous avez pu remonter la, la filière, si je puis dire, de cette fabrique de la peur D'où est venue initialement cette panique-là Qui, qui l'a insufflée au départ bien, Dans mon livre, je parle notamment de... Je me remets en question l'histoire initiale avec le virus chinois qui est retrouvé, euh, qui est retrouvé en Chine. Si on reparent euh, les, les chiffres dans l'ordre de ce qui s'est passé, on a d'abord une quarantaine de malades en Chine euh, qui euh, souffrent d'une infection respiratoire qui est dite atypique. On est sur une pneumopathie, on est à Wuhan, ce qui est un des territoires du monde qui, sont les plus, qui est le plus pollué. On est à un moment où il fait très froid, c'est-à-dire un moment où il y a le plus de particules fines, des gens qui respirent mal. Et il se trouve qu'on se met à se paniquer à ce moment-là pour 40 malades, ce qui est assez étrange. Et... La seule explication qui se trouve sur quelque chose qui est pourtant à cet endroit-là parfaitement habituel, c'est de dire que c'est un nouveau méchant virus qui arrive. Et dans ces cas-là, là, on lance la batterie des laboratoires qui se mettent à étudier ce qu'il y a dans les poumons des malades et qui finissent par, diverses, diverses techniques, trouver une séquence en disant « voici un nouveau SARS » et c'est ça qui va lancer la panique mondiale. Et l'OMS, dès que la séquence du prétendu virus qui a l'air de correspondre à ce qu'on est en train de dire est lancée, il y a l'OMS qui lance une panique en disant « Regardez, c'est un nouveau virus tueur qu'on va appeler SARS-CoV-2 qui ressemble au SARS-1 ». Et donc c'est de là que démarre la panique, exactement comme ça s'est passé pour H1N1 il y a 10 ans, où sur certaines traces et certaines annonces de l'OMS et de laboratoire, on dit qu'il va y avoir une, une pandémie mondiale sur la base d'un virus, cette fois-ci grippal. Cette fois-ci, c'est un coronavirus. Mais c'est une panique de bonne foi ou est-ce que dès le départ, il y avait une volonté de désinformer dans le faux ou en tout cas d'instiller une peur artificielle afin de, de, de terroriser le une partie de la population, ce qui a été fait d'ailleurs. Alors ça, on dit en statistique, les faits n'expliquent pas les causes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont le mis le plus d'huile sur le feu, euh, sur la panique, ce sont ceux qui ont été les plus gagnants au final, à savoir bon, les laboratoires pharmaceutiques. Euh, les politiques, évidemment, ont tout intérêt à ce que la population euh, soit dans un état de sidération et de peur, de façon à se rendre le plus indispensable possible. C'est assez vieux comme le monde, le fait d'avoir de, des crises de façon à se rendre indispensable. Donc il y, a toute, il y a une grande partie quand même des instigateurs qui ont été gagnants de la crise. Alors, oui, pardon, Gabriel. Non, je, je, je m'étonne simplement, si vos chiffres sont officiels, comme vous le dites, pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir et, et pourquoi d'autres que vous ne, ne le font pas On ne va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à, à faire cela. Non, il y, a tout, il y a énormément de, de scientifiques. D'ailleurs, je n'écris pas tout seul le livre. On est une dizaine à participer au livre, à étudier les chiffres et arriver aux mêmes conclusions. Et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé, internationaux d'ailleurs, qui sont arrivés mêmes, aux mêmes conclusions dans leur pays. Il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je, que je suis le premier à qui on pose la question sur une antenne. Mais on est, il y a de nombreuses personnes, en tout cas. Vous nous, vous, pour que je comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que le, le, le plan, le plan anti-Covid qui a été décidé par le gouvernement par Emmanuel Macron afin de, de pallier les, les, les manques à gagner du confinement, est un plan qui, donc, qui a coûté des milliards au français, est un plan qui était inutile, en fonction des données que vous, nous, que vous nous proposez. Il était inutile sur le plan de la santé, il était certainement utile sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il y avait une crise qui était politique, avec des gens qui paniquaient, beaucoup de gens qui réclamaient le fait de se faire protéger, et le gouvernement a répondu à cette crise-là. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Et quand on regarde les chiffres a posteriori sur le nombre de morts, sur le nombre de malades, là on se rend compte que non, la crise était beaucoup plus... En tout cas, elle est invisible statistiquement. Permettez-moi de vous... Oui, oui juste euh, oui, parce vous avez parlé des chiffres, par exemple. Moi, je, vraiment, en toute transparence, quand vous regardez l'INSEE, 2020, une hausse des décès inédites depuis 1970. Oui. En raison de l'épidémie de Covid, la mortalité a été ex exceptionnelle en 2020, avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, plus 9%. Oui. Ça, vous contredisez donc l'analyse et l'appréciation de l'INSEE, c'est ça Ce sont, j'utilise exactement les mêmes chiffres. Ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là, c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby-boomers arrivent à des âges auxquels on décède. Et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffre brut. Là où je vous le redis, il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose. Et en l'occurrence, le taux de mortalité standardisé 2020, je le redis, c'est le même que l'année de 2015. Vous avez entendu parler de l'espérance de vie, qui attend notre calcul de mortalité standardisée, et la même en 2020 qu'en 2015, c'est-à-dire qu'en 2020, en 2015, les Français sont morts exactement pareil. Donc... À propos de, de la vaccination, est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination Est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là Et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette par cette vaccination Ça, c'est extrêmement difficile. Dans le livre, je passe un certain temps à regarder les évolutions de décès semaine après semaine par tranche d'âge. Et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là, partout en Europe, par tranche d'âge. Et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées. Donc ça concerne des jeunes, mais aussi des anciens. Et donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens, on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner. Mais euh, en parallèle de ça, on a aussi une pharmacovigilance, c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves euh, auprès des autorités et même avec des décès, donc des gens qui déclarent des décès. Euh, donc ça, on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne, mais ça donne un indice. Et là, selon l'industrie pharmaceutique, il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés, donc il faudrait multiplier les chiffres par 10. Donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave, et extrêmement importante et qui est un record jamais connu, au moment vacciné, vaccin les gens tout est tout est pharmacovigilance c'est-à-dire que tous les tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance il n'y a pas de il n'y a pas de là de, de dissimulation, il n'y a pas de déni. Euh, ben, c'est une faire la Donc passive. Euh, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables, mais il y en a très très peu qui déclarent, parce que c'est extrêmement fastidieux, ça prend deux heures, et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer. C'est une démarche qui est personnelle, qui est extrêmement lourde est et fastidieuse, ce qui fait que quasiment personne ne le fait. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a moins... L'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10%... Des donc on ne peut pas remontent. savoir s'il y a eu des effets indésirables plus, plus, que, plus que la moyenne Il faut considérer, si, euh, ben là, ces, ces vaccins-là sont un record d'effets indésirables, si on regarde, si on les compare par rapport aux autres vaccins, on a jamais eu autant de déclarés, donc ça, il se passe bien quelque chose de spécifique, euh, et a priori, même les chiffres qui sont, qui sont proposés, l'industrie dit qu'il faudrait les multiplier par 10. Donc pendant qu'on vaccine les gens, on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves, des morts qui remontent, en pharmacovigilance post-vaccinaux, et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité des statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner. Donc ça, c'est un indice qui se passe quelque chose, ce sont des corrélations statistiques. Ce que l'on demande, et on est plusieurs à le demander à l'État, c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis trois ans, et de regarder qui était vacciné, qui n'était pas vacciné dans ces statistiques-là. on ne le sait pas pour l'instant. – Ça, on, ils refuse de le communiquer. Euh, – On refuse ministre... de le communiquer ou on, de, on ne le sait pas ?– oui, je... on, pourrait tout, on pourrait le savoir. Tout cela, c'est disponible dans des, dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le SNDS. On a fait une demande avec, avec Laurent Toubiana auprès de la CADA pour avoir accès à ces données qui nous a été refusées. La ministre a refusé de nous les donner en, faisant une, en disant dans la même phrase qu'à la fois ces statistiques n'existaient pas mais que tout le monde pouvait y accéder quand même. Donc, les deux choses sont fausses. Euh, donc, mais voilà, on demande à avoir ça de façon à vérifier deux choses. Un, bon, alors s'il y a une pandémie mortelle qui circule avec un vaccin sur et efficace, normalement, les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Point. Ça, c'est la première chose à vérifier. Si on trouve l'inverse, il se passe quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder s'il y a un lien ou non entre la date de vaccination et la date de décès. Si la vaccination, c'est sur et efficace, eh bien, vous aurez autant de décès le lendemain de la vaccination que trois jours après, une semaine ou un an après. Et donc, il faut regarder s'il y a un lien statistique. Si vous voyez un lien statistique, c'est que vous avez un problème. C'est-à-dire que les statistiques vous disent qu'il y a bien un lien entre les deux événements. Et donc, a priori, il y a assez peu de chances qu'on meure avant de se faire vacciner. Donc, euh, donc, le lien serait plutôt un lien de causalité dans l'autre sens. Donc, mais voilà là, ce, que, ce que vous nous dites, c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement paierait, euh, dans le fond, euh, des, des données qu'il connaît, mais qui viendraient contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégés étaient efficaces. C'est ce, ce que vous laissez entendre Il est possible que personne n'ait absolument regardé, mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine, en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire, de ne se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination, sachant que ce sont des données accessibles et que personne n'a absolument regardé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce que vous nous dites là, je veux bien vous croire, naturellement, je n'ai aucun, aucun élément pour vous contredire, mais si ces chiffres sont accessibles à ce point, pourquoi est-ce qu'en effet, et je reprends la, la, la question de Gabriel, pourquoi vous êtes seul ou si peu à, à vouloir à, à les étaler Et quand vous les étalez, vous êtes contredit par, par cette facilité de dire que vous seriez complotiste. Je comprendre le mécanisme de l'omerta, le mécanisme du déni. Qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on est incapable, on est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des Français et, et, et également d'ailleurs l'économie française. Il y a des pays qui ont diffusé le statut vaccinal des décédés, notamment l'Écosse, et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination, ils l'ont masqué extrêmement vite. Il y a les Anglais qui ont continué, euh, qui, donc, qui, qui, ont, qui ont pendant assez longtemps proposé ce, ce calcul-là et qui, au tout début de, de leur de leurs premiers chiffres montraient que, notamment chez les jeunes, les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés, ce qui était quand même un problème. Il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet, mais euh, assez rapidement, ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse, sans jamais avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Angleterre qui propose ça, où on a des questions à leur poser sur la méthode, méthode qu'ils utilisent, puisqu'ils ont donné deux résultats différents à deux moments différents. Euh, et puis, il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton, qui a montré qu'on voyait d'énormes biais, euh, à l'intérieur de ces données. Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder, puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles. Donc il y a en effet un silence, un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question. Et c'est pour ça que le, le, notre but, c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir. Ouais. Et oui, pardon. Non, oui, non, simplement une interrogation. Moi, je suis absolument néophyte, mais euh, vous disiez que l'Allemagne et la Norvège avaient pratiqué une politique différente. il ne s'agit pas de vaccination, mais par exemple de confinement. Euh, il est assez étonnant qu'aujourd'hui, ces gouvernements qui ont pu être critiqués, je pense notamment à la Norvège, euh, ne mettent pas mmh. en valeur des chiffres euh, à, pour montrer que finalement leur politique a été la bonne. Si vous dites que euh, tout semble leur euh, donner raison, vous voyez, eux auraient intérêt à, à abonder dans votre sens ça ne les a pas empêchés dans le suite de demander leur, à leur population de se faire vacciner. Donc ça dépend du, du but qu'il y avait derrière. Euh, évidemment, si on regarde les chiffres de la Suède, mais ce n'est pas les seuls, de, notamment de l'Allemagne, il n'y a aucune raison de lancer une campagne de vaccination si on n'est pas capable de justifier des morts en plus, même aucune bosse, quoi. J'aimerais revenir à un moment parce que c'est mon rôle aussi de, de, dans la, le médiateur de cette discussion et de l'antenne. Vous avez parlé du confinement, vous avez dit qu'il n'y a aucune raison sanitaire, mais des raisons politiques euh, de confiner euh, c'est une interprétation que vous faites. Quelles sont vos sources, par exemple Pour, pardon, pour, pour, dire... pour considérer que euh, le confinement euh, était un, un enjeu politique, seulement politique et non sanitaire ben, S'il n'y a pas de morts, qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, ça, c'est un autre chapitre du livre, où je montre qu'en fait, le réseau sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment, depuis le début de cette crise, remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans, dans, les, dans les fameuses grippes. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, oui. s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelles raisons faudrait-il confiner les Français C'est vraiment la question que je pose. Donc je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images, et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous -ce » d'une manière... Est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharmaceutiques ont, sont en, fait, ont en fait imposé, dans le fond, les, les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement J'en parle un peu dans le dernier chapitre. De... Maintenant, c'est connu, puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet, que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil. Ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil, même pour ce qui est de l'armement, de l'armée, ils interviennent dans beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes, qui notamment gèrent les fonds et les fusions acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques, qui vont décider de ce qui est bon pour les Français. Il y a un conseil scientifique, si je ne m'abuse, pardonnez-moi. Le conseil scientifique, oui. C'est des, des membres de McKinsey, le conseil scientifique, monsieur Ce ne sont pas des membres de McKinsey. Bon, d'ailleurs, alors... ils ont produit une étude qui a été... Il euh, y a l'étude qui justifie le confinement, d'ailleurs. Il y a le mathématicien Vincent Pavan qui fait une brillante exposée sur le sujet où ils utilisent des formules qui, sont, qui ne sont pas mathématiquement viables. Il y a des erreurs mathématiques au sein des formules qui sont dans le rapport qui pourtant sert à justifier le confinement. Et il y a même des courbes qui sont maquillées à l'intérieur. Donc il faut regarder la présentation de Vincent Pavan. On a eu un problème dans cette période avec le conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient les regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire. Écoutez, c'est terminé. Je... Les téléspectateurs le feront... Voilà, le débat est ouvert. Les téléspectateurs.. Euh feront un, un avis. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir face à vous euh, quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et le regard ah oui, différent. Il serait bien effectivement que, que l'on se confronte à vos données. J'étais un peu, pardon, je vous dis en toute transparence, lorsque je vous ai entendu, j'étais un peu surpris. non euh, pas sur les données statistiques, c'est sur l'interprétation après que vous en faites. Merci beaucoup Yvan. Merci Gabriel. Euh, Cluzel, euh, je rappelle quand même votre ouvrage, euh, Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. L'info se poursuit sur CNews.